Salut les gars, moi, c'est Spider-Man, Tony Stark m'a donné une mission pour devenir un Avenger. Euh oh, putain... Mademoiselle hey, une petite pièce, hey, une petite pièce mademoiselle, hein ben, Je suis pas bourré hein Tous les membres de l'équipe sont des putains de les plus riches à FACATRA Non non non, ma mission sont des pas de fonfoir, dans les rues de Paname et de snapper à toute patate. Je dois défier la team 3 J'arrive là, je suis en bas des marches. Je monte, je vous vois là. Je vois. J'arrive dans deux minutes. Dans l'a pas oui. Ouais! Ah, j'étais en train de faire des mauvaises choses mal Après, ils disent les noirs. Après, toujours les mêmes, ils disent Eh, ça va Oh, il est excité, la vie Il est Ouais il a raté la WIS! Oui. Ouais il a excité la ce mettez Mais t'es majesté oui, oui, WIS! Oh oh. regardez regardez y'a qui là wesh ouais. la tête d'homme c'est lui Wesh mais qu'est-ce que tu fous là toi en fait T'es pas censé être à Brooklyn Bon bah vu que t'as interrompu notre entraînement, C'est chaud pour un défi C'est exactement ce que j'avais prévu <musique> Ah, tu ah, ah me touche pas, ouais. me touche pas, ouais. je, je ah me touche pas, Eh ah tiens je suis moi, Tranquille, regarde, lâche moi, c'est moi, ouais mon gars Eh Tu moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est franchement wow, il wow. Oh, putain franchement il était fort les gars Mais Tu me racontes c'était un legging <rire> Alors, elle t'a plu ou quoi cette vidéo? Si c'est le cas, tu likes, tu commentes, tu partages et surtout, tu t'abonnes. Et cette fois-ci, Lestro Family, on va essayer de dépasser la barre des 10 000 likes parce que franchement, on a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette vidéo. Donc, il faut partager, il faut liker. Allez, merci LestroFamily. 3